Floki Inu gagne plus de 290% depuis le début de l'année 2023. Le concurrent de Shiba Inu est plein folie depuis quelques jours suite à l'annonce d'un éventuel burn. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Floki Inu en très bonne forme. Floki Inu surprend les investisseurs avec sa performance au cours de ces derniers jours. En effet, le prix de l'actif est passé de dollars à dollars. Contrairement aux autres crypto-monnaies, Floki Inu n'avait pas beaucoup profité du contexte de la reprise. Son cours n'avait cru que de 18% alors qu'en moyenne, les autres crypto-monnaies ont progressé de 30% au cours de ce mois de janvier. La bonne performance de Floki survient après la proposition de burn de la DAO, organisation autonome décentralisée, qui contrôle le projet. Cette proposition prévoit de retirer 4 970 billions de jetons en circulation, soit l'équivalent de 55 millions de dollars et plus de la moitié de l'offre en circulation. À cela s'ajoute une réduction de 0,3% des frais de transaction. Qu'attendre pour le très court terme si la proposition est approuvée, la quantité de jetons de Floki nous en circulation sera réduite de moitié, ce qui, théoriquement devrait par conséquent avoir un effet positif sur son cours. Néanmoins, le processus d'augmentation de prix n'est pas automatique car il s'avère lié à la demande. Ainsi, même s'il est vrai que le jeton devient plus rare, il faut tout de même que la demande soit au rendez-vous. C'est tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimé, Merci de vous abonner, liker, commenter et de partager cette vidéo.